Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo flash dans laquelle je vous parlais d'un os ou plutôt d'un groupe d'os soudés dont le rôle est souvent sous-évalué et qui est la source de beaucoup de problèmes peu connus. Il s'agit du coccyx. Le coccyx est situé tout à fait au bas de la colonne vertébrale ce sont les dernières vertèbres. De la colonne vertébrale, vous avez donc le crâne, le vertèbre cervical, le vertèbre dorsal, le vertèbre lombaire, le sacrum et enfin le coccyx. Le coccyx est formé de 2 à 5 vertèbres soudées qui sont en fait le vestige d'une queue héritée de nos très anciens ancêtres hominidés. Voici la colonne lombaire. Ici le sacrum et ici l'articulation entre le sacrum et le coccyx, articulation sacro coccygienne et ici sur ce modèle nous avons quatre vertèbres. Alors le problème c'est que le coccyx lorsqu'il est lésé il va en avant mais il peut également aller en arrière donc en avant, en arrière ou en sur le côté, ou en avant et sur le côté, vous voyez, tout est possible. Le problème, c'est que le coccyx est saillant, et qu'en cas de choc ou d'appui prolongé, il est vulnérable et il peut se luxer. Le coccyx est un point d'attache pour des ligaments et des muscles, et donc vous avez ce qu'on appelle l'installation d'une coccygodynie ou de douleurs au niveau pelvien, douleurs souvent mal différenciées, mal individualisées, mal soignées, donc, puisqu'on ne sait pas exactement d'où ça vient, eh c'est tout simplement des conséquences d'un trouble mécanique avec appui sur des nerfs, tiraillement de ligaments, compression, rétraction, etc. Donc, que faut-il faire Eh bien, euh, le, comment voir s'il y a une luxation bah, Tout d'abord, une radio de profil et de face qui montrent si le coccyx, alors vu de, de côté, s'il est parti vers l'avant, parti vers l'arrière, ce qui est plus rare mais ça peut arriver, et latéral, s'il est voilà, bloqué sur le côté. Alors que faut-il faire eh bien Malheureusement, il n'y a pas 36 solutions, il faut le remettre manuellement. Ça ne peut pas se faire par l'extérieur. Donc c'est une, une relation de confiance et donc il faut, pour respecter les règles de droit, euh, qu'il y ait ce qu'on appelle un consentement éclairé. Voilà. Donc, que fait le praticien Il le replace en douceur, sans douleur, il travaille sur les muscles, les petits muscles euh, voisins, hein, afin de les détendre, car ce, ce sont souvent les contractions des muscles qui maintiennent le coccyx en mauvaise position. Une fois que le coccyx est remis en place, il faut absolument s'abstenir d'appuyer dessus sinon tout repart, ça ne sert à rien de l'avoir fait. Donc attention, surtout si vous avez un coccyx long, assyez vous sur un siège muni d'un coussin avec un, une cavité à l'arrière afin d'éviter tout appui du coccyx. Vous avez ici un modèle mais maintenant c'est quelque chose de courant, même chose pour la voiture. Même chose si vous allez en train, donc pour plus de discrétion et eh bien c'est un coussin qui a l'air normal en fait il y a une partie qui est évidée à l'arrière hein, afin d'éviter l'appui et ceci en toute discrétion. Voilà, ben bah écoutez j'espère vous avoir un peu éclairé, le, le code 6 fait partie de ces zones si vous voulez dont on hésite à parler. Hein, Tous ceux qui touchent cette zone pelvienne, il y a, il y a toujours il y a des tabous, il y a, il y a des non-dits, des hésitations, il faut en parler. C'est une partie de votre mécanique et elle est importante, il ne faut pas garder une lésion à ce niveau. Sinon vous avez toute une corde de problèmes qui peuvent en découler, des problèmes de douleur bien sûr, mais également des problèmes au niveau pelvien, au niveau de la, de la sphère génitale. En général, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé. Maintenant, eh j'explique tout ça dans le détail dans mon livre « La santé naturelle au féminin ». Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, mais surtout, si ça vous a appuyez sur « J'aime ». Et si vous n'êtes pas abonné, bien abonnez-vous. À très bientôt et prenez soin de vous.